Bienvenue dans cet épisode, comme la semaine dernière je m'attaque à une pièce d'intérieur alors même si je vais utiliser des modèles 3D déjà faits, je vais aussi modéliser des meubles et des outils et petit défi supplémentaire, je pars d'un bâtiment dont j'avais fait l'extérieur dans notre ville de science-fiction donc j'aurai des dimensions et une structure à respecter donc let's go Donc je vais partir de ce bâtiment, je vais créer un atelier de sculpture en quelque sorte pour un personnage assez haut en couleur dans notre série. Donc je vais me barrer des items que je n'utiliserai pas à l'intérieur pour rendre le projet moins lourd. Je vais essayer de supprimer aussi des parties du bâtiment pour que... prenne moins de place. Je vais faire un petit fil pour avoir le sol... Ah, non, je non, vais avoir besoin de cette partie là Ok, on recommence, on recommence, on recommence Je vais avoir besoin de la pièce du fond parce que je vais faire des portes entre les pièces Donc il faut que je puisse voir à l'intérieur Donc on recommence Je vais utiliser la fonction H pour cacher certaines faces quand je vais faire le modeling De cette façon, je pourrais voir ce que je fais Je vais retourner les fenêtres à l'envers pour qu'on les voit correctement à l'intérieur Pareil pour la porte Comme ça Parfait Ok Hop oh. Ok, le sol n'est pas mappé, donc il faut que j'aille le faire. Donc, un petit project from view en hauteur. Je vais garder les éclairages, je vais les mettre à l'intérieur, mais je vais replacer. Ok. Enfin, bon, maintenant, je vais découper l'ouverture pour euh, une des portes. Couper. Non. Oh. Ah. Ok ça marche pas, extrude marche pas, plusieurs, je pense que j'ai plusieurs faces les unes sur les autres, bon, on va euh, se résoudre à ah, une bonne vieille technique de boolean, c'est-à-dire créer un objet, puis euh, utiliser le modifier boolean pour dire à la maison de, de retirer toutes les vertices qui sont recouvertes par cet objet, on va faire ça, ah, parfait alors maintenant je vais pouvoir commencer à modéliser parce que le temps passe vite quand même Donc je vais commencer par modéliser une table un peu croche d'atelier que je vais y aller en faisant beaucoup de extrude et en les ressaisant, les faisant un petit peu dans tous les sens comme ça je vais faire ah, ah. Je vais mettre un petit peu de displays, mais le subdivision surface va euh, toucher. Ok, donc on va subdivide, je vais mettre un petit peu de displays, je vais créer une nouvelle texture de cloud. Oh Ok, ça n'a pas l'air si mal comme ça. Ok, parfait. On apply. Ok, je vais faire des pattes. Je vais créer un nouvel objet pour faire les pattes. Positionner, et j'aurais juste à le dupliquer partout. Comme ceci. une ah, ok, non. Il faut que je mappe la texture avant de dupliquer les pattes parce que si je la remets. Ouais, ça, elle n'est pas mappée. Ok, on oh, commence. Donc ça l'est mappé, on va la dupliquer, dupliquer, encore une fois. Okay. Et avec la table, je vais d'abord mapper la texture aussi comme ça. Ok, parfait. Et je vais rajouter un modifier boolean, mais cette fois en sélectionnant union, je vais pouvoir avoir. c'est l'objet. Euh, qui va être mergé parfaitement euh, donc euh, plutôt que de faire join. Parfait comme ça. Ok, je peux supprimer supprimer. Bon, donc la table est faite, avance. Et là je vais pouvoir euh, apporter tous les autres objets que j'ai à nouveau volés sur le site de 3D Model Haven. Donc c'est parti. c'est enfin tout à portée. Je vais pause au timer parce que ça devient ridicule. Donc je vais toutes les faire venir, comme ça, les rapprocher. On va mettre les textures. Ah, là, je vais créer la deuxième ouverture dans le mur. Donc je vais mettre la même technique avec un boolean. Ok, pourquoi okay. Okay. ça... Ok, on va supprimer ça comme ça. Voilà. Ok, bon, c'est bon. Donc on y va. Donc on va les placer... Tous nos objets, nos meubles, comment on sélectionne. Ah, ok bon. J'en ai mal placé dans les collections. Je vais, passer, je vais mettre la box. Ok, bouger ça. ça, je vais bouger ça. Après, vais bouger ça. Puis, pourquoi voyons Pourquoi Est-ce que. Euh, non. Ah, oh, j'ai oublié des objets au milieu quand je sélectionne. Ah, Ok, j'ai oublié certains objets au milieu quand j'ai sélectionné. Okay. Ok, bon, bah, on va sélectionner ça. Bon, beaucoup de gramellement, mais, ok, on place les meubles comme il faut. J'ai laissé des parties des objets et des meubles euh, au début, donc qui ne seront plus sur les modèles. Euh, tant pis, c'est pas grave, de toute façon, les modèles sont surtout là pour euh, le décor euh, en arrière. Ça ne sera pas euh, des parties importantes de l'histoire, donc on ne verra pas en détail. Je vais placer ça un peu partout. Le but, c'est de faire un atelier un petit peu bordélique, ça on va refermer, on va l'agrandir on va mettre ça ici euh, ouais donc un atelier bordélique ah, est assez rempli voilà comme ça okay. la chaise ici ok Ah, encore au milieu euh, ça si je les supprime ou je... ok non ça je pense que je vais les utiliser justement pour les, les mettre un peu partout sur le bureau dans les étagères comme des cochonneries qui traînent ça va être utilisé comme ça ok donc ici ça la ukulele et on va la grandir un petit peu Allez, comme ça ok on va tout sélectionner ça je vais faire une nouvelle collection voilà tiens toutes les cochonneries qui traînent les oublier on va les mettre ici placer un peu n'importe où je pense que tout à l'heure je mettrai euh, peut-être euh, des modifiers dessus euh, par exemple un array pour le dupliquer et qu'il y en ait partout quoi on va te déplacer ok oh non, ils sont pas tous sur le même axe ok, faut les descendre, on n'a pas... on ton un temps fou on faire ça non, donc là même, on va le mettre ici pour tourner, déplacer ok Je que pas mal les objets, et les modèles, mais bon, comme je disais, c'est juste pour faire le décor. Après ça, une fois que j'aurai à peu près tout placé, je vais pouvoir me lancer dans la modélisation d'outils, euh, puis d'accessoires. En plus, ça met un peu partout, voilà, comme ça. Il faut que je me dépêche parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Ah, c'est tiré, il y a encore des trucs là-bas. Ah, on les remet On va fermer ça, faire un petit peu de place. Qu'est-ce qui manquait à placer Qu'est-ce qu'il y avait Ok. Ok, donc je vais mettre un modifier array comme ça, je vais modifier. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fonction pour rendre ça un petit peu euh, aléatoire. Ça se voit que c'est comme en ligne, peu importe les angles qu'on utilise, mais je vais les dupliquer tout à l'heure, puis les mettre un petit peu au hasard, un peu partout, comme ça, ça sera un peu plus euh, chaotique. Ok, bon, je vais passer à de la modélisation des certains objets, donc je vais commencer avec un cube, voilà, avec beaucoup d'extrude. Donc je vais faire un microscope, pourquoi un microscope Parce que j'en ai besoin dans l'histoire. Ok, non, en enfin, fait, je vais faire une lampe d'abord avec ça, je vais faire et dupliquer, comme ça je vais réutiliser une partie du mesh, supprimer de cette section ouais je prends cette section là ok, fill, extrude, et là, je vais pouvoir faire mon microscope, donc, un cylindre, comme ça, extrude, ok, excellent, un petit bon, là, je vais faire des formes un peu aléatoires pour le décor, comme ça, voilà, avec de la lumière, ça sera de toute beauté, ok, ici, ça, ça va être un cube qui aura été sculpté, donc, on va juste comme ça, nickel, parfait, des textures que j'ai déjà, comme ça, ok. Bon, ici, on va faire une nouvelle texture, de lumière assign, parfait. Par Ici, texture de lumière, ici une autre couleur, ok. On ne pas les bouger, non, les placer dans la maison, les rétrécir, je <rire> vais modéliser quand même gros. Ok, on peut les placer, comme ça, appliquer pour les mettre à d'autres endroits, ok. Ok. Non, loin, comme ça, oui, ok, monde, parfait Ok, check. Okay. bon On va changer la couleur pour que ça ne se voit pas trop partout comme ça, ici aussi, il ne reste pas beaucoup de temps on, pêche. on va faire une autre couleur comme ça, ici, sur cette tête de face Faire quelque chose d'un peu différent un... On va mettre ça d'une autre couleur en haut Parfait, ok et je vais refaire encore des outils, je vais faire un petit rto, ok, on va comme ça, on va faire une nouvelle forme, on va tourner, cylindre, agrandir, ok, on va ça, texture de bois, c'est pas si ce mal, me... ici, une texture, on sélectionne tout, ok, tac, sign. on va faire un autre, une espèce de petit, une petite pointe, comme pour sculpter, Go ok parfait, est que ça que les deux, on va les remettre de la maison, ouais, ils sont encore super grands. Ok on les met, allez, on les plus vite. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez. Okay. Okay. Alors, faut qu'on les plie, vas-y. Allez, ok, la caméra, allez, on place la caméra, on place la caméra, vas-y. Tac, tac, ok, comme ça, ici, parfait. Ah, J'ai pas remis, faut que je remette la maison comme elle était, sans les trucs. Ok. Non il y a le mur au chemin. Pas grave, allez, minute, on Changer la force des lumières et render. Wouh Bon, encore un. Euh... Un épisode très serré, mais c'était très euh, très intéressant à faire. Le résultat est quand même sympathique, je trouve. Bien sûr, euh, je n'ai pas beaucoup de crédit, considérant que la plupart des modèles ont été faits par des gens beaucoup plus talentueux que moi. Mais euh, je suis content de comment j'ai pu les ordonner, puis avec quelques petits euh, accessoires en plus que j'ai fait, c'est pas si mal. Je vais en faire plus euh, pour rendre l'atelier encore plus fourni. Euh, puis, il y a des endroits où j'ai fait des petites erreurs. Là, j'ai pas rempli l'étagère. Là, j'ai des meubles qui rentrent dans le mur. Donc, euh, je vais arranger ça. Sinon, euh, comme ça, c'est pas mal. Mais euh, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et dès le prochain épisode, je vais commencer à travailler sur les personnages en 3D pour ma série d'animés Issyouban qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, on se dit à la prochaine. Abonnez-vous. <musique>